La ville de Petit Canal et la région Guadeloupe présentent Héritage Rébellion, émancipation, résistance Pour cette quatrième édition, des conférences, des débats, une université populaire Venez échanger avec les historiens et les spécialistes, posez vos questions Vivez le festival Héritage en Guadeloupe les 25, 26 et 27 mai Avec la région Guadeloupe, partenaire majeur, Guadeloupe 1 SEMSAMAR et Crédit Agricole